Bonjour à toi chers spectateurs, fans de cinéma d'épouvante et d'horreur, qui parfois peut-être un peu surprenant. Euh, et nous allons parler aujourd'hui donc de Black Phone, le nouveau long métrage de Scott Derrickson, qui raconte l'histoire du jeune Finney qui a un père qui le bat et une sœur avec qui il s'entend bien, qui vivent tous les deux dans une petite ville au nord de Denver en 1978, dans laquelle il y a eu plusieurs disparitions. Et vous vous en doutez, sinon ça ne sera pas intéressant, Finney va se retrouver également dans ce cas de figure. Et je vais m'arrêter là pour garder du mystère Comment vas-tu mon, mon expert Stephen King euh, <rire> Et autres membres de sa fratrie Ça va très bien et toi Bah écoute très bien mon cher Kevin euh, Bah voilà le petit rendez-vous qu'on s'était promis ouais. Après un faux départ Disons-nous Avec un film de Universal pas bah, très intéressant On se retrouve donc pour parler de l'adaptation De la nouvelle de Joe Hill Donc fils de Stephen King Qui se nomme Le Téléphone Noir tout ouais, simplement. Exact. Il n'y a pas de mystère, Black Phone, téléphone noir. Euh, alors j'avoue que ce film a un goût particulier parce que bah, son métrage à la base, on va pas se mentir, Scott Derrickson ne devait pas le faire. Et bien bah, Scott Derrickson, il devait faire Doctor Strange 2. Mm -hmm. <rire> Sauf que ça s'est pas fait. Et donc du coup, par frustration ou par envie. <rire> Il a décidé donc de nous offrir un nouveau voyage horrifique donc, parce que il est bon de rappeler que Scott Derrickson c'est quand même un réalisateur qui est vraiment ancré dans le genre de l'horreur, qui a pondu des trucs aussi surprenants que l'exorcisme d'Emily Rose, que aussi sinister qui était quand même une sacrée petite bombe lorsqu'il est sorti, qui personnellement m'a donné des cauchemars et m'a fait frissonner à l'idée d'avoir entre les mains une caméra Super vite. Euh, mais vraiment c'est un film qui avait réussi à capter une essence horrifique qui était assez saisissante vrai. et donc du coup c'est vrai que ce retour au cinéma d'épouvante de la part de Scott Derrickson semblait vraiment intéressant pouvait donner lieu à un peu tout et n'importe quoi parce qu'il est bon de rappeler aussi que Scott Derrickson n'a pas livré que des grands moments euh, d'épouvante et d'horreur il a aussi commis quelques erreurs mais en tout cas ce film sur le papier se posait comme quelque chose de très intéressant euh, et à partir de là bah, je vais me tourner vers toi cher Kevin et je vais te demander ce que tu as pensé de Black Phone et ben bah, globalement j'ai bien aimé il y a beaucoup de choses à redire, des petites choses, parfois peut-être un peu plus importantes, mm -hmm. mais euh, je trouve qu'il était euh, intéressant, bien dans sa globalité, et, euh, et euh, franchement assez saisissant, effrayant, mm -hmm. je trouve. Euh, les, effets, euh, les effets justement euh, qu'il utilise pour euh, faire peur, bah je, je trouve que ça ressemblait un peu à Sinister par moment Ouais c'est vrai Mais euh, du coup bah, moi comme j'ai beaucoup aimé Sinister aussi comme toi euh, Ouais j'étais bien dans le film euh, Après j'ai des trucs à redire Comme toi je pense Mais euh, ouais plutôt satisfait Franchement plutôt satisfait Je suis d'accord avec toi euh, C'est un film qui... Tu l'as très bien évoqué lorsqu'on en parlait en off Mais par rapport à toute la masse de films d'horreur et d'épouvante Qu'on a dernièrement qui sont pas ouais. toujours très surprenants c'est vrai que ça fait du bien d'avoir, entre guillemets, un film d'épouvante grand public qui arrive à bien maîtriser ce qu'il a envie de nous raconter. Parce que c'est vrai qu'on va pas se mentir, euh, Blue Mouse, depuis quelques temps, ont tendance à osciller entre le tout juste potable et la catastrophe. Et ce n'est pas le Halloween Kills ou euh, Firestarter qui vont nous dire le contraire, clairement. Euh, mais donc du coup, le... voir Jason Bloom revenir avec euh, Scott Derrickson à la production d'un film d'épouvante qui a vraiment envie d'explorer des thématiques assez intéressantes, qui plus est renforcé par le fait qu'on adapte donc Joe Hill ouais. qui a, mine de rien un bagage familial ah bah, et littéraire assez imposant <rire> ça donne forcément envie et je trouve que là ça se ressent vraiment après on va l'évoquer, il y a quand même des petites maladresses qui je trouve ont tendance à pas mal plomber le film et je trouve aussi que le film est un Poil trop long pour ce qu'il a à nous raconter. Pour moi, il aurait mérité de durer une heure et demie grand maximum, et je trouve qu'aller sur un format d'une heure quarante ça crée des longueurs et des instants un peu de flottement, même si pour autant il ne perd jamais en tension. Le film est vraiment tendu ouais, du début à la exact, fin, ouais. et on est quand même vraiment euh, sous pression, et ça fonctionne bien de ce point de vue-là. Mais j'ai la sensation que le film aurait pu être un petit peu plus équilibré, un petit peu plus euh, raccourci et plus intense. Là où il a tendance à vouloir tellement jouer sur son ambiance que par moments il se donne des longueurs qui ne sont pas toujours nécessaires, je trouve personnellement. Ouais, je, ouais, je suis moyennement d'accord là, dessus enfin, après euh, <rire> si tu peux le raccourcir de 10 minutes si tu veux, au pire. Euh, mais euh, je pense que l'ambiance elle est justement très importante, mmh. plus que euh, ah, oui. de l'intensité, euh, étant donné qu'on est beaucoup dans un huis clos aussi. Donc on fait beaucoup d'allers-retours sur euh, ce qui se passe avec le personnage principal dans la cave. Mmh. Mais tous les, euh, tous les appels qu'il reçoit, en vérité, se révèlent tous euh, hyper importants. Ah oui, cette partie-là, c'est indéniable, ouais, elle est forte. Hein. Mais euh, je n'ai pas trouvé ça très dérangeant, euh, les longueurs, Ouais. en vrai. Bon. Euh, et puis après, euh, on est aussi sur une adaptation, donc peut-être qu'il euh, y, euh, y a ce côté-là qui ressort un peu plus. Oui. Euh, Peut-être que la nouvelle qu'on n'a pas lue, ni toi ni moi, nope. parce euh, qu'elle est très difficile à trouver en France. Hein. Il y a... bah moi je ne l'ai pas trouvée, du coup ouais. je voulais l'acheter pour qu'on puisse la lire. Bah oui, mais pareil, pas mais non, non. Ouais. Euh, sachant qu'en plus de ça, quand tu vas dans des librairies, tu trouves surtout des livres du papa, mais euh, de, du fiston, il y en a un. Mais ils, ils, bah, ils ont mis du temps quoi. à être édité en France bah, hein, C'est euh, ouais. aussi le gros problème hein. C'est un peu dommage mais Joe Hill c'est un auteur Qui malgré son bagage familial Comme je l'ai évoqué, galère quand même à être édité en France, bah, et par après, contre aux euh... états unis Il a un vrai, enfin il, il, ouais. il est percuté Là-bas, mais en France euh, c'est genre euh, Hein Joe Hill, mais il s'appelle pas Comme Stephen King, pourquoi il s'appelle pas Joe King Pour qu'on puisse vendre des bouquins plus facilement Donc, euh, bah, Je pense qu'il y, y, y a aussi ça qui fait que Peut-être, mais bon et du coup, euh, peut-être que l'ambiance qu'a voulu faire euh, Scott Derrickson a été peut-être très proche de, de l'ambiance de la nouvelle pour ouais, le, le développement tout en douceur, on va dire. Donc, euh, mais bon, après, 1h45, euh, si t'enlèves le générique, on est à quoi une heure, euh... oui, 1h35 Ouais, une heure... voilà. Oui, je oui. trouve que ça va, en vérité. Okay. <rire> euh, je te propose qu'on passe à l'écriture, donc. Ouais. On l'a déjà bien dit, mais adapté donc de la nouvelle Le Téléphone Noir de Joe Hill et écrit par Robert C. Cargill et Scott Derrickson. Le duo de choc qui ne se lâche pas depuis le début de leur carrière respective. C'est quand même assez costaud je trouve de les voir tenir comme ça et aussi bien s'entendre à l'écriture. Ouais. C'est ra rare de voir des, des duos de scénaristes tenir autant sur la longueur. Bah c'est cool en vrai, s'ils ouais. peuvent nous faire d'autres projets encore. Ah bah oui, hein, ça ouais. c'est clair. Euh, en termes d'écriture dans sa globalité en fait le script repose vraiment sur beaucoup beaucoup beaucoup de mystères et ce jeu si subtil et si élégant de mix entre hyper réalisme et fantastique juste par petites notes à gauche et à droite qui fait la saveur de l'univers de King. Euh, et c'est peut-être là qu'on peut aborder déjà un point que je trouve quand même assez important. Le film, en termes d'écriture, baigne à la fois dans la manière avec laquelle, je pense, Joey a composé l'histoire et ses personnages, mais aussi dans l'univers du père. Oui, c'est assez évident, mais on a oui. vraiment cette impression que l'écriture est gorgée de références à la manière avec laquelle Stephen King écrit et conçoit ses personnages et ses contextes. Oui que ce soit dans vrai. le fait que ça se passe dans les années 70, dans euh, le fait qu'on soit dans cette Amérique très profonde, euh, ouais, a... le jeu sur le mysticisme, le fantastique, ouais. qui va s'immiscer dans quelque chose de très réaliste avec ses enfants qui se font simplement kidnapper par un mec qui se bat dans la rue, mais qui pour autant est un magicien, un très mauvais magicien peut-être, mais, mais est un magicien quand même. Mais en tout cas, ces éléments-là, clairement, c'est vrai que, pour le coup, on peut se poser la question de quelle a été la plus grosse référence pour écrire le film. Est-ce que c'est Joe Hill ou est-ce que c'est Stephen King C'est la vraie question. Qu'en penses-tu bah, Oui, <rire> ouais, bah, justement, on se posait la question tout à l'heure de savoir si déjà la nouvelle de base euh, avait beaucoup d'éléments du papa. Mm -hmm. euh, mais du coup, on ne le sait pas. Mais en tout cas, si ce n'est pas le cas, ouais, ils ont fait énormément de références à, à l'univers de, de Stephen King dans, dans plein de choses. Euh, les gosses qui se emmerdés à l'école. Euh, le papa euh, violent, alcoolique. Mmh. Euh... Qui bat ses enfants. Ouais. Qui t'a rajouté une couche par-dessus. <rire> euh, le fait qu'on ait un contexte euh, toujours très réducteur, c'est toujours dans une petite ville, on a toujours une période bien précise, parce que c'est vraiment ça qui donne aussi tout le charme. Ouais. C'est que soit ça se passe dans les années 70, soit c'est les années 80 qui en ressort beaucoup. Et puis il euh, y a plein de petits détails comme ça. La, la scène de fin où il pleut, elle est en cirée jaune, ça fait penser à à ça, euh, à ça, avec ouais. euh, la mort du euh, du petit au début, euh, Georgie, euh, les ballons, les, là c'est les ballons noirs mais tu vois il y a une scène dans le film où il est devant une maison et il tient des ballons oui. comme ça. Il y a un côté très Pennywise, là, dans très la... Pennywise ouais. vraiment. Et puis euh, ouais il y, y, y a tout ce contexte en fait d'une petite ville où il y a des, des drames qui se passent qui sont très réalistes pour le coup parce que c'est ouais. la disparition d'enfants mais derrière il y a toujours des éléments fantastiques paranormaux qui sont mêlés à ça. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ça qui est extraordinaire aussi chez, chez King et qui est bah, du coup repris chez Le Fils, c'est aussi comme ça dans la nouvelle. Moi je trouve ça assez euh, génial de faire justement une balance entre les ouais. deux et là du coup clairement euh, je trouve que l'œuvre qui en ressort le plus bah, c'est hit. Hein. C'est mmh. ça euh, clairement pour, pour ce film là. Euh, mmh. J'ai trouvé hein, après dans, dans, dans l'utilisation d'objets, dans certaines scènes, ça ressortait beaucoup et personnellement ça ne m'a pas dérangé. Mais il faut voir si après, euh, le fils ne fait pas trop de copier-coller aussi sur euh, le papa dans ses œuvres. C'est une possibilité, ça. On euh... ne peut pas l'enlever. Et après, après, moi, je trouve que ce qui, ce qui pêche un peu ici, tout en donnant de la qualité en fait à l'écriture, c'est tous ces éléments qui, justement, sont un peu en toile de fond, qu'on aurait presque envie de voir au centre du récit. Ouais. Et je vais prendre pour exemple, typique, le personnage de l'attrapeur. Ouais. Ce personnage sur le papier devrait être vraiment le centre nerveux un petit peu de des névroses de cette petite ville des parents et, et devrait être vraiment une catharsis. C'est exploité. C'est indéniable. Ce personnage est un homme qui bat potentiellement ses victimes, qui oui. va les pousser à bout, qui va jouer un petit peu avec elles psychologiquement parlant. Complètement même. Complètement. <rire> Donc on est vraiment ouais. sur un personnage qui est vraiment la catharsis du père, on peut le dire de Finet, oui. de manière Tout complètement fait. ouverte. Ouais. Et c'est là aussi qu'on a un problème, c'est que c'est sa seule manière d'être défini en tant que personnage. C'est-à-dire mmh. qu'il n'a pas grand-chose d'autre. Ouais. Or, pour prendre l'exemple auquel on lit beaucoup euh, ce film, l'exemple de Pennywise, Pennywise reste un personnage qui même s'il si n'a pas toujours son contexte de parfaitement développé, là je prends pour exemple les films, parce que dans oui. les bouquins pour le coup c'est beaucoup plus développé, oui. mais je prends pour exemple dans les quelques films qui ont été faits, si Pennywise n'est jamais fortement développé, on sait qu'il est la représentation avant tout d'une certaine métaphore autour de la vie dans laquelle les personnages ont vécu, grandi mm -hmm. et ont évolué. Or là, l'attrapeur est vraiment un personnage qui est catégorisé, il a une fonction, il est présent dans cet univers, et ça me dérange un petit peu que du coup il soit vraiment réduit quasiment que à ça qu'il n'ait ouais. pas un petit truc de plus genre un rapport on va dire un peu intime avec la ville ou que ça soit un, un personnage qui, pour lequel il y a eu quelque chose par le passé j'en sais rien, un, un certain contexte, une certaine forme, un, j'en sais rien, un truc genre il s'est fait battre ou on l'a victimisé, un truc comme ça, c'est vrai que c'est un petit peu dommage pour le coup que ça ne soit pas développé parce que il y a plein d'éléments qui l'entourent sans spoiler bien évidemment, mais il y a plein d'éléments qui l'entourent et on dirait que Rien n'est réellement concret. Je suis un peu d'accord avec toi. Bah, c'est un peu peut-être le point noir du film, c'est euh, concrètement euh, son développement. Il mm -hmm. y a plein de petits, euh, plein de petits détails sur, euh, un peu malsains sur, euh, sur ce qu'il fait ou qui il est, mais c'est un peu éparse dans le film. Mais mm -hmm. euh, du coup, il n'y a pas de vrai euh, euh, pilier pour euh, vraiment en faire un, un, un méchant euh, très... Euh, euh, Comment dire, euh, pas iconique mais... Tu euh, viens caractérisé Ouais, enfin tu parlais de Pennywise, c'est vrai que Pennywise, bon euh, déjà c'est très différent, euh, c'est pas un être humain mais... Oui. Euh, il a énormément de, de background il y a, sur ses origines, sur euh, comment il interagit avec tous les personnages dans, dans, dans la ville. Et c'est vrai que là, euh, on n'en sait pas grand chose. Ah non. Et, euh, et c'est un peu frustrant parce qu'on a l'impression que ça va commencer à le faire, mm -hmm. au début et en fait ça stase ouais. exactement tu vois il il, il apparaît il, il joue un peu sur ce côté-là avec euh, l'apparition de la de la fourgonnette noire qui arrive et à chaque fois on a, on a un fond du noir et on ne sait pas ce qui se passe après mais ça par contre c'est un très bon effet on en parlera ouais. ensuite d'un mise en scène mais je trouve voilà. que c'est une très belle utilisation de, de, de justement de, de l'appréhension de ce qui pourrait y avoir c'est ouais. très très bien fait de la part de Derrickson. Euh... Je te propose qu'on spoile un tout petit peu parce que moi j'aimerais bien qu'on évoque la fin, parce que pour moi la fin est aussi potentiellement un peu problématique. Okay. Donc on vous met le time code comme d'habitude. J'ai un peu du mal avec cette fin où le personnage de Finet va tuer mmh. le personnage de l'attrapeur. Ouais. C'est une idée super intéressante parce qu'en en soi, en termes de pure tension et de, de, de création, on va dire, d'immersion pour le spectateur dans le récit, c'est hyper intense. Parce il y a un jeu autour de la petite sœur qui a potentiellement trouvé la maison dans laquelle est planqué l'attrapeur, les flics arrivent, ils rentrent dans la maison, et là on découvre qu'en fait c'est pas la bonne maison, mais que c'est aussi une maison qui sert pour les meurtres, ouais. parce que c'est là qu'il enterre les cadavres des anciens des autres enfants, et du coup en parallèle on nous met une vraie tension parce que le personnage de Finet va devoir faire face à l'attrapeur. Et donc c'est son passage entre guillemets de, de, de Flambeau, son arrivée dans l'âge adulte presque où il Exactement. va devoir prendre conscience qu'il doit assumer ses actions. Mmh. Donc cette partie-là est hyper intéressante et je trouve que jusqu'à euh, l'arrivée dans le lycée de Finet, ça fonctionne. Oui. Et puis il y a cette arrivée dans le lycée avec laquelle j'ai beaucoup de problèmes parce que je n'aime pas la métaphore que ça veut véhiculer, ou en tout cas la réflexion que ça veut véhiculer, parce que Finet est rendu badass. Ouais, puis la scène est très, euh, très rapide ouais. pour clôturer le film. Ouais, aussi. Vrai. Et vrai euh... point, oui, c'est <rire> vrai. En fait, le fait qu'il euh, arrive dans le lycée et que tout le monde euh, est en train de piailler de son côté, ah, regarde machin, euh, ok, c'est des, des enfants, ils adorent ouais, le... porter des rumeurs, peu importe. C'est va être plus surtout son comportement à ouais, lui, ouais. où il a un espèce d'excès de confiance quand il arrive dans la classe. Euh, qui, est un peu, qui, bah, qui dénature un peu tout le reste du personnage et même son évolution, parce, parce qu'en soi son, soit, évolution, son ouais. évolution ne fait pas passer de, de jeune enfant un peu frêle et timide qui a du mal à assumer ses actions à euh, connard de base qui va limite taper la gueule de celui qui va le faire chier de, ça, demain c'est une hypothèse c'est une hypothèse mais c'est vrai que ça... ça en fait c'est dommage parce que tout le long du film on a justement ce parallèle qui est fait entre les enfants kidnappés dont la plupart sont quand même des enfants qui ont un passé violent ou s'ils n'ont pas un passé violent qui sont reliés à une certaine idée de violence dans un contexte familial ou dans un contexte proche c'est pas tous mais ce qui est intéressant c'est que justement de montrer que l'attrapeur va kidnapper autant des gamins qui euh, potentiellement pètent la gueule à d'autres gamins ouais. autant que des gamins qui se font taper dessus aussi et qui sont pas capables de se défendre et qui sont ouais. pas capables de se ouais. défendre donc il y a vraiment ce parallèle qui est fait où justement il y aurait pu y avoir une jolie balance de montrer entre cette idée de faire face à la potentielle violence qu'on va avoir devant soi et donc du coup utiliser la violence mm -hmm. mais que derrière cette violence elle a toujours un coût oui. et je trouve que c'est pas ça qui ressort finalement de l'écriture de Cargill et de Derrickson on sent que ouais. la seule métaphore qu'il y a à la fin c'est ce gamin a dû se battre et du coup il en devient potentiellement un personnage très différent qui a perdu peut-être cet idéal qu'il portait au début comme quoi selon lui la violence ne résout rien. C'est très bien représenté au début, quand il a quand même un de ses potes qui pète la gueule à un autre gars. Ouais. C'est, on va dire, justifié dans le contexte du film, mais lui, préfère s'en aller, parce que, selon lui, c'est pas obligatoire d'aller jusqu'au bout. Ouais, c'est ça. Il lui dit, euh, quand il parle avec sa sœur, il ouais. lui dit, euh, non, mais il l'a mérité, de toute façon, il t'avait fait ça, tu te rappelles ouais, Il ça. lui dit, mais personne mérite ça. Mm. Voilà. Tu, tu me disais que euh, le, le fait que euh, le personnage tue à la fin ne te dérangeait pas. Après, ils auraient pu tout simplement faire quelque chose d'un peu différent, c'est... Euh, euh, ne pas le faire tuer. À vrai. La fin. Et là, vrai. On, on serait resté justement dans euh, bah, une bonne évolution parce que le personnage apprend à se défendre tout seul mm -hmm. dans une situation critique mm -hmm. et il y arrive, mais au final, son idéologie de départ, euh, de ne pas euh, apporter la violence dans tous les éléments de son quotidien, euh, bah, ça, ça aurait permis de, de lui garder une certaine identité ou de... Euh, euh, il serait resté lui-même tout en ayant euh, réussi à se défendre euh, tout au long de l'histoire. Tout à fait. Là, ça aurait été peut-être encore, encore un peu mieux, peut-être, ouais. euh, comme finalité. Peut-être, euh, ouais. Donc, euh, j'avoue que quand on en a parlé après, euh, après coup sur euh, tout, tout l'aspect violence euh, du film, moi, j'avais pas forcément pensé à tout ça. Mais euh, tout, tout, toutes les petites scènes où euh, les gosses arrêtent pas de se taper dessus euh, à l'école, bon ça tu l'as souvent aussi dans... Oui voilà, c'est présent on va dire dans oui, l'univers ouais. de King parce que la violence elle ne vient pas que des adultes, elle vient aussi des enfants entre eux, ça c'est évident. Ouais, et, et puis elle, elle, elle nourrit aussi d'une certaine manière euh, bah, le, le mal qui est euh, prédominant dans le, dans le film. Tout à fait. Vois, avec Pennywise, il se nourrit de tout... De tout tout de ça, la peur, de la violence, de toute de, l'ignorance de, de... des adultes vis-à-vis oui. -vis de ça, euh, c'est génial pour lui. Mm. Et euh, du coup, là, euh, bon, il euh, n'y a, a pas trop de parallèles, mais... Euh... Ouais. C'est vrai que moi, à la fin, quand il quand l'a tué, ça pas, ça m'a pas dérangé. Ah non, moi non plus. C'est pas, pas cette, cette partie-là, ouais. c'est vraiment la scène d'après qui, pour ouais. moi, déstructure un petit peu tout le message qui aurait pu être véhiculé bah, par ça, cette veut ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il aurait fallu faire une fin euh, de euh, 3, 4, voire 5 minutes pour essayer de montrer que la psychologie du perso, elle pour est... Pour moi, il aurait fallu simplement s'arrêter à la voiture qui part. Et euh, les flics, euh, moi je m'attendais vraiment à ce que le film cut au plus. moment où la caméra se lève, tu sais, juste ouais. après que les flics se soient un petit peu accaparés. Euh, la libération ouais. d'ailleurs de Finet, qui peut aussi être vu comme une certaine forme de manipulation des adultes, accessoirement, parce que c'est genre les adultes ont réussi oui. à régler le souci. Tout à fait. Alors qu'en fait, en fait, pas du tout. C'est clair. Euh, mais du coup, ce plan qui commence à partir de haut, ça faisait très plan de fin, justement, vieux ouais. film d'épouvante. Et ouais. je m'étais dit, ça peut finir comme ça. Et le fait de voir cette séquence arriver ensuite, je me suis dit, ok, on va nous montrer que le personnage de Finet a eu une évolution, je veux voir ce que c'est. Et cette évolution ouais, m'a pas beaucoup plu parce que du coup je trouve que le personnage devient un peu antipathique mm -hmm. Là où tout le long du film on a été vraiment dans, dans l'emphase complète avec son évolution ouais, Et je ouais. trouve cette petite scène là trop C'est vrai qu'elle est pas nécessaire, je suis d'accord avec toi ouais. Mais on aurait pu s'arrêter sa aura après euh, du coup la scène où le père arrive Exactement Et on aurait pu avoir un plan euh, face cam sur le perso où on, Dans le regard on peut déceler qui, comment il est, comment il sent Et c'est vrai que euh, ça, aurait, ça aurait été suffisant peut-être, tu as raison Hum mm. En termes de mise en scène, c'est vrai que pour le coup, Scott Derrickson, c'est assez intéressant de le voir revenir au genre du cinéma d'horreur, parce que c'est un genre qu'il avait un peu mis de côté avec Doctor Strange, même s'il avait essayé tout de même d'y greffer certains éléments qui lui semblaient essentiels et, et logiques au travers du long métrage. Mais là, du coup, c'est vrai qu'il cherche vraiment à convoquer tout ce qu'il aime dans le cinéma d'horreur. D'abord, ce cinéma d'horreur très classique, avec donc ces jumpscares, euh, cette forme qui peut sembler par moments très sommaire dans la montée en puissance de la tension, ou dans la montée en puissance de l'horreur, et en même temps, c'est ça moi qui me scotch à chaque fois, il arrive aussi à diluer une ambiance tout du long, qui est hyper angoissante est et hyper, hyper malsaine. Tout à fait, ouais. Et c'est assez saisissant ici de ouais. voir à quel point il la maîtrise. Mmh. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Mais euh, du coup, ça, la musique joue un, un rôle énorme, surtout dans le juste l'opening le, credit au début Oui, c'est vrai que, que ça, Mark Corven, très... il fait des compositions musicales Il ne compose pas beaucoup de bandes originales Mark Corven Mais c'est vraiment un mec qui arrive très bien à utiliser des, des tons très différents ouais. le, la, le seul reproche que j'aurais, c'est une petite séquence de fin ouais. Où il part sur un oui. trip électro qui ne marche pas On est d'accord, en fait ça dénature avec le, tout le reste de l'ambiance euh, mm. Où on, on va jouer sur des petits, euh, des petits sons un peu stridents parfois et là, c'est dérangeant, en fait, c'est ouais. gênant, même le, le générique de départ, où j'ai trouvé très beau, parce que du coup, il y, y a ces images, tu sais, un peu à la vieille pellicule avec un grain, euh, ça rappelle... Euh, ah bah sinister, ça rappelle un complètement complètement. Et ça, j'ai adoré. Et à la fin, oui, du coup, il y a une musique euh, un peu redondante, qui est complètement différente de toute euh, la musique utilisée pour l'ambiance. Ouais. Mais, euh, mais en soi, ça joue énormément. Ah bah ça joue beaucoup, Moi, ça m'avait beaucoup rappelé euh... le travail de Johan Johansson. Qui malheureusement est mort, qui faisait plus des compos musicales qui étaient vraiment des compos d'ambiance que réellement. Chose, oui. Sicario, Mother ah, ouais. et, euh, et les trois quarts en fait, de, des films de Denis Villeneuve avant qu'il décède, oui. malheureusement. Ah, mais oui, bien sûr. Je... Oui, euh, mais son travail euh... de musique était vraiment très angoissant, très intense. Le... Euh... Euh, je crois, oui. oui, parce que la musique de euh, oui. premier, euh, euh, on... premier contact. Premier hein. contact, euh, ouais. génial. Ah oui, c'est non, non, oui, un truc ah. de fou. Mais, euh, mais donc du coup, c'est vrai qu'on retrouve ça, et c'est vrai que ça apporte beaucoup. T'as raison de le préciser, oui. ça apporte beaucoup à l'ambiance du film. Euh, après, moi j'ai encore ce petit souci de, de voir Scott Derrickson hésiter à aller pleinement dans le cinéma d'ambiance et d'angoisse. Et ce pied dans le cinéma que j'évoquais plus classique d'horreur, avec les jumpscares et des trucs comme ça, c'est peut-être la partie, je trouve, qu'il maîtrise moins bien. Moi, ça je ne dirais pas que ça m'a pété dans l'immersion du film, loin de là, hein. j'aime ouais. bien quand même des petits jumpscares de temps en temps, mais c'est vrai que là, je trouve que c'est moins maîtrisé, et que par moments, c'est un poil forcé. Après, c'est vrai que tu m'as fait prendre conscience que certains jumpscares étaient aussi voulus par rapport aux personnages qui sont montrés à l'écran. Bah je pense après, peut-être que pas du tout, hein, c'est juste une idée que je me suis faite, mais là où les, les jumpscares, sont, ils sont pas violents, mais euh, quand ils sont un peu surprenants, ce sont des enfants qui ont été violents, euh, je le crois hein, d'ailleurs, ouais. parce que non, mais oui, as raison. en vérité, euh, tu vois, il y, y, y en a un, euh, euh, le, le tout premier, euh, c'est juste l'appel au téléphone, on le voit pas du tout, et le dernier c'est son ami, et du coup euh, tout est très en douceur, on est vraiment dans quelque chose de très euh, émotionnel quand on regarde on, Ouais. On est pas, voilà, c'est assez triste quand même. Ah oh, oui, on est très impacté par ces séquences-là. Donc euh, moi ça m'a pas dérangé, parce qu'il euh, y en a pas beaucoup, il euh, y en a quoi, 5 Ouais. 4-5. Oh oui, grand max. Et puis euh, et je trouve qu'il euh, y en a un qui est assez euh, effrayant, euh, tu vois lequel... Euh, tu je vois veux... tout à fait duquel tu veux euh, parler. Par rapport au premier, peut-être, qui est assez classique pour le coup. Ouais. Mais euh, ouais ça a pas, ça m'a pas dérangé, après on reste dans quelque chose de très basique, tu as raison, par rapport à une ambiance euh, un peu plus euh, malsaine qui, moi, moi me, me plaît plus. C'est quand on, quand on est vraiment dans une atmosphère où on est gêné, où on est dérangé par, euh, par ce qu'on entend, par ce qu'on voit et tout, moi c'est ça qui m'angoisse qui plus que euh, de voir un truc qui va pop sur l'écran et que tu vas ça. oublier une seconde après. mais euh, je, je trouve que c'est pas inutile. Ah coup. non, c'est loin pas inutile. Mais c'est vrai que pour le coup, moi, je garde forcément en tête euh, Sinister, qui oui. pour le coup était vraiment un film qui arrivait parfaitement à mixer jumpscare et film d'angoisse Parce pure. que tu en as dedans. Hein. Parce Donc, que tu euh, en ouais. as dans Sinister, ouais. des jumpscares. Mais pour autant, c'est des jumpscares qui sont toujours en cohérence par rapport à ce qui se passe à l'écran. Les oui. trois quarts des jumpscares qu'on a dans Sinister, je crois que c'est des jumpscares liés au film Super 8, qui, qui sont vraiment pour le coup euh... assez hallucinants. Globalement, il, y quelques, ouais. il y a quelques jumpscares à côté qui oui, viennent d'autres trucs mais les gros, le gros du gros des jumpscares dans Sinister c'est vraiment des séquences où on est dans le film Super vite mmh. et où d'un seul coup va y avoir un événement je suis désolé mais tous ceux qui ont vu le film vont penser forcément à cette tondeuse à gazon qui est un cauchemar cette séquence là pour le coup moi c'est la quintessence je trouve du style de Scott Derrickson mmh. une scène où on se dit il va se passer quelque chose ça va être horrible, on le sait, ouais. d'avance mmh. et quand ça arrive ça nous, ça nous fout les poulets, ça. Ouais, enfin, ouais, ouais. J'avais vu le film la première fois dans une salle comble. Tout le monde a hurlé. Tout le monde. Bon, pas moi, parce que bien évidemment... je suis oui, un, toi, un peu Non, non, mais euh... c'est surtout qu'à ce <rire> moment-là, je matais beaucoup trop de films d'horreur. Et ça a beau marquer, ouais. j'étais pas dans l'éclat. Ouais. Moi, pour moi, c'était vraiment un truc où j'étais plus... Ouais, oh, ça, ouais. oh, le bâtard, il a osé. <rire> ouais, je suis, euh, suis d'accord. Et euh, c'est vrai que là, ouais. pour le coup, on retrouve ça ouais. dans sa gestion... Très angoissante des nombreuses scènes entre Finet et l'attrapeur. Toutes les séquences oh, ouais. où ils se rencontrent, elles sont. Il y a de la tension, elle est. Il euh, y a un truc ouais. malsain qui se passe. Oui, tu, tu, tu, tout tu, tout sens, tu sens que l'attrapeur, c'est un personnage qui se doit d'être angoissant, et on en parlera, c'est très très bien complété par la performance d'Ethan Ho, qui je trouvais folle. Mais. Oui, tout à fait, c'est que tu le reprécises. <rire> Mais du coup, il y, y a cet équilibre qui je trouve fonctionne très bien, qui peut être un petit peu détérioré par la présence de certains jumpscares qui. Même s'ils fonctionnent, ne sont pas forcément en adéquation avec cette ambiance très angoissante, je trouve. Ouais, mais ils sont, ils sont, euh, ils sont très personnels, ils ah, sont oui. très intimes, les mmh. jumpscares. Ils concernent un seul perso, à savoir euh, Finé. Mmh. Et du coup, euh, je pense que quand, imaginons un truc comme ça, ça t'arrive. <rire> Tu as un fantôme qui t'apparaît devant toi, je pense que. Euh, je pense, je, je même s'il n'y que... a pas de son derrière pour accompagner la scène, je pense que tu es. Euh, tu, tu fais ton, ton jumpscare tout seul. Tu es un peu dans le même état, oui, ouais. Tu fais ton jumpscare et tout seul. Euh, ouais. Du coup, je, je trouve que euh, ça accompagne bien euh, son, son chemin, on va dire, de, dans le film. Son enfin, moi, ça m'a. Euh, voilà, je n'ai pas été euh, dérangé. Après, euh, toutes les apparitions entre euh, l'attrapeur et Finet, il ouais, y a une sacrée ambiance. Ah ouais, euh, non. Là, juste la scène où il monte les marches. Parce que déjà, rien que le plan où il est assis et qu'il attend, qu'il monte, ça c'est... Euh... Oh là là, <rire> Moi, je ça perturbant, non, mais ouais. la, la gestion de ces scènes-là, elle est folle en plus. Ethan Hawke a ici une, une, une carrure ouais, euh, physique ouais. qui impressionne et qui du exact. coup renforce cette angoisse autour du personnage. Et je trouve, on en parlait déjà un petit peu tout à l'heure, mais du coup je le relance pour qu'on puisse l'évoquer, cette gestion aussi de l'attente et de l'appréhension de savoir ce qu'il fait aux autres, par le biais notamment de ces nombreuses séquences, et notamment dès la séquence d'ouverture, où lorsque l'attrapeur va justement kidnapper les enfants, on ne voit rien, c'est un fondu au noir, ouais. comme pour créer un angoisse par le biais d'un effet qui en plus sur le papier est, est très à l'ancienne, ça c'est un effet de, de tension qui rappelle des vieux films des années 50-60, où lorsqu'on ne pouvait pas se permettre de montrer des trucs trop gore ou trop violents, on faisait un fondu pour rajouter de l'angoisse, et de la tension, et de la peur, et ça m'a Beaucoup plus justement de voir Scott Derrickson aller convoquer ce type d'effets horrifiques ouais. qui ne sont plus du tout utilisés aujourd'hui parce qu'il faut tout montrer Exactement Et cette idée très intelligente de créer de l'angoisse par la disparition justement de l'action C'est très très intelligent Mais bien sûr que c'est très intelligent, mais c'est le problème aussi de beaucoup de films d'horreur aujourd'hui C'est comme tu le dis, c'est qu'on veut tout montrer Et le truc c'est que quand on en montre moins, voire pas du tout, c'est là où ça marche encore plus là dedans parce que du coup c'est nous qui allons, faire, qui allons faire fonctionner euh, notre, cerveau notre imagination notre propre imagination, euh, ouais. sur ça. Et là du coup il le fait deux fois le fondu, mm. et euh, du coup ça apporte énormément de mystère sur euh, le personnage de l'attrapeur. Mm. Parce qu'on se dit mais euh, pourquoi, pourquoi il fait ça euh, ouais. Comment il est euh, Comment il fait pour les attraper Pourquoi est-ce qu'on ne le voit pas Et en vérité il le montre uniquement que quand c'est le personnage principal qui se fait enlever et puis ensuite à travers les rêves en temps, Oui c'est ça, à droit. travers les rêves de sa sœur aussi. Et les rêves, les rêves, c'est pareil, ils ont, ils ont, ils ont ce, ce grain particulier, c'est qu'on a l'impression que c'est filmé avec. Euh une vieille caméra, oui, c'est vrai ce qu'on a l'impression qu'il y, y, y a un grain de vieille pellicule, ça, ça rend super ça, bien. C'est hein, génial comme effet. Enfin, mais c'est la, la grande maîtrise graphique aussi qu'a Scott Derrickson de savoir qu'une image qui va avoir un certain grain, une certaine identité... Ça fait toujours plus peur. Exactement. Et quand ouais. tu sais qu'une de ses références principales lorsqu'il a commencé à faire du cinéma d'épouvante, c'était Massacre à la tronçonneuse, qui d'ailleurs est convoqué littéralement ouais. dans le film. Mais par contre... Euh... Euh, on est en 78, alors après il dit euh, qu'il a été le voir dans des, euh, dans des drive ins c'est Alors il ça faut savoir que euh, l'historique hein, de Massacre à la tronçonneuse est très, est très bizarre parce que le film a eu une, les une grosse interdiction. C'est 74, mais ouais. il a eu une, rapidement une interdiction en fait, ah et oui, il n'a pas euh, pu être diffusé tout de suite. Méthode. Et ensuite <rire> il a fallu attendre que le film ait un visa, le fameux visa interdit aux moins de 18 ans, pour que <rire> le film ait une vraie diffusion. finalement ça ne m'a pas tant étonné que ouais. ça qu'ils évoquent en 78 la diffusion de Massacre à la tronçonneuse. Très trauma en plus ce film, Ouais, c'est ça. Et du coup, par le biais justement du grain qu'avait Massacre à la oui. C'est ça qui a beaucoup vrai. marqué ce que Scott oh bah Derrickson vraiment, ouais. et qui fait que justement dans son cinéma on retrouve ce travail de l'esthétique qui rappelle beaucoup le cinéma ouais. de Tobey Hooper et l'esthétique justement très craspeck et hardcore de Massacre à qui mine de rien ouais. reste un film qui a traumatisé beaucoup de gens. Mais je, je trouve qu'il en plus fait énormément d'effets aujourd'hui. Mmh. Il marche toujours autant et en plus il y a ce côté un peu distordu aussi dans la musique ah ça me donne de, des frissons ces oui. ce films là je, oh vraiment, oui. euh, Moi je l'ai vu, euh, vu peut-être un peu trop euh, jeune C'est possible tu Mais sais il y a beaucoup bon. de films comme ça qu'on a vu ouais. trop jeune <rire> Casting Alors le casting qui pour le coup est vraiment impressionnant Est-ce qu'on se débarrasse tout de suite d'Ethan Hawke ou est-ce qu'on le garde à la fin Comme tu veux Moi je dirais qu'on va le garder à la fin euh, Mason Thames qui joue oui. Feigné, est oui. vraiment bon Oui. L'acteur s'en sort vraiment. extrêmement bien et a une belle évolution et je trouve qu'il a, a un certain physique qui rappelle beaucoup bah, des adaptations de Stephen King ou même les stéréotypes entre guillemets d'enfants dans les années 80 Je trouve que pour le ouais. coup ça, ça ressort beaucoup ça Ouais, bah, moi c'est surtout son regard qui m'a beaucoup plu oui Il a un regard un peu, euh, un peu enragé même euh, vers la fin mm. Ah oui, il y a clairement un truc dans euh, ses yeux, c'est impressionnant. Ouais. Mais je pense qu'il va très bien vieillir, ce ouais, jeune garçon. Il a, une, il a une bonne gueule, quoi. Ouais, il bien. a une sacrée gueule. Euh, Madeleine McGraw, qui joue Gwen, donc la sœur oui. de Finney, qui est vraiment excellente pour le oui. coup. Je trouve que c'est une je révélation, cette jeune fille, elle est folle. Euh, autant dans des instants qui semblent presque comiques, que badass, ouais. <rire> que horrifiques, la, la jeune actrice est vraiment impressionnante. Elle dégage une, une vraie puissance de jeu qui m'a beaucoup impressionné. Jeremy Davis, dans le rôle de leur père, est également oui. très bon. oui. Il a une gueule quand même, cet acteur. Moi, ça m'impressionne. Il a vraiment oui, une gueule. Je ne sais pas trop euh, si je l'ai déjà vu. Oh, si. Je pense que tu as déjà vu Jeremy Davis. Il a joué dans plein de petits trucs. Il, il a joué dans Massacre, Il a joué dans Il faut sauver le soldat Ryan. Il a joué dans la secrétaire, dans Twister. Il, il a fait ah, oui, plein, oui. plein de trucs. Euh, ouais. Moi, j'ai pas grand-chose à dire en vrai hein, sur euh, sur le casting en général. Ethan Hawke. Ethan Hawke. Faut en parler. C'est vrai que le reste du casting est beaucoup plus tertiaire donc c'est oui, plus euh... compliqué d'en parler. Mais Ethan Hawke, waouh. Bah ouais. Bah comme d'habitude, moi je suis jamais déçu de cet acteur. Ouais. Et c'est bien parce qu'on le voit de plus en plus. Actuellement, il avait disparu pendant une certaine période, et mmh. on ne le voyait plus beaucoup. Là, on le revoit dans plein de trucs différents, et ouais. vraiment, il est impressionnant. C'est ça qui est aussi intéressant avec lui, c'est qu'il peut faire plusieurs casquettes, quoi. C'est passer euh, bah, vraiment de, de genres très différents. Et euh, là. Euh c'est un rôle qui est très euh, particulier aussi parce qu'il euh, est masqué. Masqué les trois, euh, quarts, du trois film, quarts du film trois quarts du film, c'est soit il est euh, en, en haut, soit en bas, ou complètement. Et d'ailleurs, il y a une scène à laquelle je pense qui est folle il y a, a seulement la partie du masque du bas, oui. et, on voit ses yeux. et on voit ses yeux. Et ses ouais. yeux sont d'une tristesse, Exactement, alors que le ouais. visage est souriant. Ouais, J'étais en mode waouh, mais c'est trop bien ouais Il a un regard très, mais même très brillant, comme s'il était à en, ben, en moitié en train de. Il était là, un peu larmoyant. Ouais et euh... comme s'il était possédé en fait, ouais, il... c'est ça qui rend extrêmement bien dans son interprétation et Du coup en fait c'est ça qui est aussi très fort et qui prouve à quel point c'est un bon acteur C'est qu'il est capable de faire une très bonne performance sans pouvoir montrer beaucoup d'émotions sur son visage tu vois mm. et, euh, et du coup il y a, y, a, y a des scènes où il a le masque complet, soit c'est euh, juste le haut, juste, juste le bas Et puis à un moment c'est le sourire à l'envers aussi, euh, un, le côté Tristoon Parce qu'en plus il est dans le noir et tu le vois avancer et tu vois ouais. que son masque est différent et en fait, ça va être juste euh, par euh, par sa carrure, les scènes où quand on le disait tout à l'heure où il est assis comme ça, il est torse nu, il est, est barbare et tout. il est stock, c'est ouais. impressionnant. Je ne sais pas s'il a vraiment fait de la muscu pour le rôle ou s'il ah, est comme ça pas de pas base tout, parce ouais. que euh, mais mais il est vraiment euh, ouais. ouf. Donc oh, euh, il, fait, il fait peur. Hein. Je ne sais pas, moi ça fonctionne très bien. De toute façon, mm. euh, dès qu'il dans un film, je sais que je ne vais jamais être déçu de. Je suis d'accord avec toi. toi. C'est vrai qu'Ethan Hawke il est. Euh... C'est clairement l'un des meilleurs acteurs qu'il y a à l'heure actuelle oui, aux États-Unis ouais. parce qu'il est capable de jouer énormément de choses et mm -hmm. il le fait toujours très bien. Ouais. Et c'est un peu dommage parce qu'il n'est pas toujours reconnu à sa juste valeur par ah, trop ouais. de réalisateurs. Alors que honnêtement, il est euh, il est magique, il est vraiment magique. C'est vrai que c'est pas un acteur que tu enfin, euh, tu entends parler, beaucoup de personnes connaissent Ethan Hawke, mais fait. il a pas il a pas le statut qu'il devrait avoir. Ouais, bah il a eu une époque où il avait vraiment des premiers rôles qui, qui, qui ont marqué moi personnellement. Ouais. Good Kill reste un des films où Ethan Hawke je l'ai trouvé le plus impressionnant. Good kill. Good kill, ça parle des des pilotes de drones de l'armée américaine. Et ça montre euh, une forme de trauma de la guerre qui est très différent et qui est très très, très bien fait. Et c'est ouais, extrêmement à bien fait. Tout à fait. Ouais, et c'est un film d'Andrew Nicole. Le mec qui a fait... Ah, voilà. Tout à fait. Okay. Voilà. Ok, ok, je te le passerai. Oui. Bref, on arrive à la fin de cette vidéo sur Blackphone. Qu'est-ce que tu retiens du coup de ce film eh bien, je retiens que c'est un bon film, j'ai passé un bon moment devant, très efficace dans, dans le côté effrayant, dans son histoire très intéressant à suivre, euh, avec des petits bémols comme on a évoqué, mais Tout qui ne sont fait. pas là non plus pour euh, ruiner ah non. le film. Donc euh, clairement, euh, je l'attendais, ce film, je n'ai pas été déçu et je le reverrai avec plaisir. Donc, euh, on donc, voit ouais, une note positive. Mm. Ah ouais, je suis d'accord avec toi, c'est vrai que j'ai Piailler sur beaucoup de détails au long de cette vidéo, mais pour moi c'est important aussi de, de, de rappeler que le film vraiment est maîtrisé en termes d'épouvante. Oui. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, on l'a dit en début de vidéo et on va le redire là, Dieu sait qu'aujourd'hui beaucoup trop de réalisateurs ont tendance à considérer que le public est acquis à partir du moment où on met plein de jumpscares et où on cherche à faire sursauter le spectateur. Et de voir des mecs comme Scott Derrickson qui sont quand même dans ce moule justement. Mmh et qui devrait un petit peu aller dans ces codes-là, essayer d'autres choses et proposer des films à ambiance avec vraiment des, des, des scènes angoissantes ou en tout cas une, une manière de traiter l'épouvante qui, qui marque plus profondément le spectateur, c'est bon de rappeler que ces mecs-là, même s'ils commettent des petites erreurs et qu'ils ne maîtrisent pas pleinement leur long métrage, ils cherchent vraiment à les pousser dans la meilleure direction possible pour faire en sorte de créer des longs-métrages dans lesquels le spectateur va ressentir beaucoup plus de choses que simplement de la peur. Exactement. Là on ressent de la peur, certes, mais on sent aussi de l'angoisse, on est affecté émotionnellement par tout ce qui se déroule devant nous. C'est peut-être aussi au travail de joe hill ça c'est indéniable mais derrière il faut pas oublier que scott derrickson est quand même vraiment un auteur qui comprend comment faire en sorte que le spectateur se ressentent euh, mal à l'aise devant ses longs métrages et est vraiment un sentiment très particulier ouais. et je pense que c'est pour ça qu'on vous conseille d'aller voir black phone de scott oui. derrickson c'est bien c'est vrai et ça fait peur Vaut et ça fait, ça fait bien que firestarter qui est déjà parti de l'affiche parce que je crois qu'il n'a ouais. pas du tout marché ouais. mais tant mieux Merci, mon cher Kevin. Merci à toi. D'avoir participé à cette petite vidéo. De rien. Je ne sais pas quand est-ce qu'on se retrouvera. J'ai ma petite idée, mais j'espère qu'on ah. se reverra avant. Bah écoute, tu vas m'en parler parce que ah bah, je, bah, oui, je t'en parlerai. Et d'ici là, on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et qu'on se retrouvera pour parler de films, bien évidemment. A plus. Est-ce qu'on va chercher des masques ou est-ce qu'on va kidnapper des enfants en premier Je ne sais pas. D'abord les masques. D'abord les masques, ouais. ça me Pff, va. Allez, bon. on va chercher les masques.